Alors bonjour à tous. Dans cette séquence, nous allons découvrir euh, la méthode yourself, qui euh, a priori euh, ne sert à rien et qui est pourtant extrêmement utile. On commence par un exercice. Cette expression set new add 2, euh, dans laquelle, pour laquelle on aimerait euh, récupérer euh, un ensemble qui contient la valeur 2, retourne en fait d'un ensemble uniquement la valeur 2. Alors pourquoi est-ce qu'on obtient la valeur 2 plutôt qu'un ensemble qui contient 2 Si on regarde la méthode add, implémentée dans la classe 7, on voit que cette méthode retourne son paramètre. Dans l'expression set new add 2, l'expression set retourne la classe set. Quand on envoie new à la classe set, ça retourne un nouveau set, donc un nouvel ensemble. Et set new add 2, on retourne la valeur que retourne add2, c'est-à-dire 2. Donc on a perdu notre ensemble. Une façon de corriger ce problème-là est de découper euh, ces, ces expressions étape par étape. Donc on peut créer une variable temporaire. Donc là, on déclare la variable s. On assigne dans s euh, notre, euh, notre nouvel ensemble. On ajoute 2 dans s. Et s, maintenant, a euh, comme, euh, comme contenu un ensemble qui contient la valeur 2. Donc c'est bien ce, ce que l'on souhaitait. Mais on peut simplifier ces cette expression-là en utilisant la méthode yourself. Alors si on regarde la méthode yourself, son contenu, la seule chose qu'il qu y a à l'intérieur de yourself, c'est return self. Donc, on a dit que return self était optionnel, donc a priori cette méthode pourrait aussi être vide et ne faire rien du tout que retourner son receveur. Donc cette méthode, a priori, elle ne fait rien d'autre que retourner son receveur et elle est quand même parfaitement, euh, parfaitement utile dans ce genre de cas-là. Grâce à l'opérateur cascade, après avoir ajouté 2, on va demander euh, l'exécution de la méthode yourself qui va nous retourner le receveur, de façon à ce que l'expression complète soit le receveur, c'est-à-dire euh, le, euh, le, le nouveau set. Donc si je prends, euh, si je prends set new, c'est le nouveau set, Add2 appliqué à, set new, ça, à set new ça retourne 2. Mais grâce à l'opérateur cascade suivi de yourself, l'ensemble de l'expression euh, va retourner euh, le nouveau set. Alors pourquoi La cascade retourne systématiquement la valeur retournée par sa dernière expression. Donc la cascade, dans ce cas-là, euh, retourne la valeur retournée par yourself. On se sert très fréquemment de Yourself et de la cascade dans les méthodes d'instanciation. Donc, ce sont des méthodes qu'on va mettre côté classe, donc ce sont des méthodes de classe, des messages qu'on va envoyer à des classes qui retournent de nouvelles instances. Donc là, pour créer un nouveau set qui contient un, qui contient un objet par défaut, je peux, appeler, je peux envoyer le message with avec cet objet par défaut dans Set. Et ce code-là va être exécuté pour créer un nouveau set, le mettre dans la variable instance, ajouter à instance le nouvel objet, euh, le paramètre, et retourner à instance. Mais l'ensemble de cette expression, je peux le réécrire en utilisant yourself de façon un tout petit peu plus concise et plus idiomatique. Donc typiquement, on retrouvera ce genre de code-là dans l'ensemble de l'image Faro. Donc il est important de, de bien maîtriser le point-virgule, donc la cascade, et yourself. Alors, ce que vous devez avoir retenu à la fin de cette séquence, c'est que certaines méthodes, même si elles sont extrêmement simples, peuvent être très puissantes et très utilisées. Et la cascade, donc le point-virgule et la méthode yourself sont très souvent utilisées ensemble pour s'assurer qu'une expression complète retourne bien une valeur, la valeur qu'on a souhaitée.